Bonsoir tout le monde, ici Jake pour iva Sound Studio. Je suis accompagné de Nino ce soir. Salut Nino. Et bonsoir. Et comme jeudi dernier, nous sommes sur du code de la route. Euh, salut Léa, Nora sur le chat. Euh, alors, nous avons bien notre code de la route, nous avons bien notre permis. L'idée, c'est de savoir si nous serait toujours à jour, justement, du code de la route. Euh, parce que ça commence à faire loin, loin, loin maintenant. Euh, la séance dernière... Il euh, y a des choses, on s'est dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs Pourquoi c'est comme ça Et au final, on était quand même dans les clous, euh, avec euh, la limite des fautes tolérées. Donc on va voir euh, comment ça se passe aujourd'hui, avec sûrement des nouveaux sujets, et euh, peut-être des, des choses qu'on ne connaît absolument pas, on va voir. Let's go On était en entraînement. Et on va faire, euh, bah on a fait 10 niveaux la dernière fois, on va faire 10 niveaux aujourd'hui aussi. C'est parti. On pense à... Yeah. Mute la voix du monsieur ou de la madame, vu qu'elle te dérangeait la dernière fois. Oui, parce qu'il y, y a du lag. A... C'est déjà fait. Ma voiture est équipée de feux de recul. Ma remorque doit en être pourvue également. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, hein bah, euh, bah, J'allais si. dire, ça me semble <rire> logique. Se... Allez, ça y est, première question de ce soir, on se plante <rire> Mais les ah. feux de recul quand même Ah, je sais plus. J'avoue que je sais plus. Je ouais, on va demander la, le texte de la motion. La, la, la plupart monsieur. des voitures sont équipées de ah, feux de recul depuis longtemps. Il s'agit des feux blancs à l'arrière, un à droite ou un de chaque côté, qui s'allument automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée. Ils permettent d'avertir les usagers ah, ouais, qui arrivent derrière de recul, moi de ma manœuvre et de nuit d'éclairer un peu la zone. Lorsque j'attelle une remorque, celle-ci n'a aucune obligation de comporter de feux de recul, même ah bon. si ma voiture en est équipée. En revanche, les feux rouges, les feux stop, oui. les clignotants ah, et l'éclairage de la plaque minéralogique stop, sont obligatoires sur une remorque ou une caravane et doivent fonctionner. Réponse ah, B. Ah, ça commence bien Ouais. <rire> le bébé installé Installer. à l'arrière pleure. Ben, Je on demande à une de passagères de le prendre sur ses genoux. Plus, oui. Plus. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui. Réponse C. Non. Euh... Réponse non. D. Je sais pas si on peut s'arrêter sur la bande. J'y mettrais oui, mais je sais pas si on peut pour ça. Quoi qu'on est sur une nationale, hein. on n'est pas sur l'autoroute. Et non, on s'arrête pas. Mince. Non, non, non. La bande d'arrêt d'urgence, c'est vraiment arrêt d'urgence. Considère que bébé pleure, euh, bah, pff, tu ouais. fais de tant mieux. Euh, si tu as des passagers, en plus, bah, les passagers peuvent essayer de le calmer. Sinon, bah, tu t'arrêtes à la prochaine, prochaine euh, emplacement réservé pour. Donc, si tu es sur l'autoroute, bah, ça va être une aire de repos. Et si tu es, si es sur une nationale, si tu trouves un petit parking... Euh, D'accord. Même si bébé pleure. Parce que... Bah, si la bande d'arrêt d'urgence en fait c'est quand, quand même dangereux je sais pas ce que dit le, le cours mais bah ouais mais là on est sur un national sur la bande tu vois, on n'est pas... pas sur une autoroute alors il faut savoir quand se fier à l'image aussi par rapport aux questions là c'est... on te demande de manière générale c'est pas forcément par rapport à l'image que tu vois c'est de manière générale le bébé pleure à l'arrière qu'est-ce que tu fais bah dans ce cas il faut une image d'un bébé qui pleure pas un truc comme ça ah, oh, mais ce jeu alors Et même comme ça, je pense que la justification, c'est que la bande d'arrêt d'urgence, c'est vraiment urgence absolue. Ouais. Vraiment, il euh, ne peut plus rouler, quoi. Alors, il a aurait dit B et D, du coup, il aurait bien répondu. Mais il dit qu'il n'a pas le permis et qu'il sait pas conduire. D'accord, oui, donc il répond mieux que moi, alors que moi j'ai le permis, c'est pas <rire> normal. Non, mais c'est parce que tu te, fies, tu te fies à ce que tu vois et à ouais. ton instinct, mais il euh, faut, faut être plus général au, au permis. Compris la question. Tout danger de déraper est écarté. est-ce que d'après toi, on peut déraper oui ou non Réponse B. Est-ce que tout danger de déraper est écarté Oui, non. Alors attends, correction. Tout est écarté, donc non parce qu'il y a du danger. Voilà. Ça. ça se voit quand même ah, neige la là, route là. est... ça se voit bien hein, la route et mm. Il y a limite glacé, il y a de ouais. la neige, il y a le panneau juste avant qui nous le disait aussi. Ça c'est plus des questions de logique jusqu'ici. Mmh. Pour stationner dans une rue en descente, je laisse les roues droites. Réponse A. Je braque les roues vers le trottoir. Réponse B. Ah je sais plus. C'est vrai qu'il y a une règle avec ça. Ah ouais, euh... C'est vrai qu'on nous l'apprend, mais je sais plus. Je crois que tu dois braquer les roues. Mais... Ça, vois, Pff, ça fait longtemps... Mais... Justement, parce que si tu oublies le frein à main ou quelque chose, au moins la voiture elle part sur le côté. Quoi. <rire> ouais, je crois ouais. que c'est ça. Je, je pense que je braquerai aussi. Mais pour le coup, là, tu vois, je, je sais, j'ai un gros doute. Je... Il, y a, il y a une règle avec ça. Ouais. Ouais, bon, comme quoi. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas. Suite à un accident corporel, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Suite à un accident matériel, Oui. Réponse C, non. Réponse D. Les deux, je dirais les deux. Oui, voilà. Oui. Les deux, des fuite, tout simplement. Refus mmh. d'eau tempérée, qu'importe qu la nature de l'accident, il faut, il faut s'arrêter. Mmh. Question d'avant, Elanora dit qu'il aurait laissé les roues droites parce que ça aurait pu viser les passants du trottoir. Faut, Alors, faut, faut oui, le faire mais... pour que ça monte sur le trottoir, ouais. quand même. Je ne sais plus ce que dit le cours. Tiens, tu, peux, tu peux regarder parce que dans le cours, du coup, il doit y avoir. J'imagine doit y avoir euh... la question précédente aussi. Y. Délit de fuite. Délit de fuite. Non, -fuit, ça, -fuit, ça concerne es que bon. les sanctions. Attends, y personnes... y il avait... y avait autre chose. Il hein, y avait de la neige à un moment. Pourquoi il y avait de la neige Non-assistance. Non-assistance non, assistance à personne non. de danger. Ouais, non, ça concerne non, ça, ça, que... ça concerne que la question. Bon, on, on rien, ouais. pourra retourner à la oui. fin pour regarder euh, si tu veux oui. mais je crois qu'au contraire Ma période euh, probatoire est si, de 3 si ans, les roues sont si droit tu risques, une formation bah, tu risques traditionnelle. Avec réponse, toi, réponse bah, A la, bah, la conduite accompagnée ça ouais, réponse, réponse ouais. Donc, ça être B bizarre, quoi. la conduite supervisée réponse C on l'a vu la semaine dernière ça du coup c'est A et C mince, j'ai oublié le C euh. Je dois obtempérer si un ordre m'est donné par un gendarme. Oui. Réponse A. <rire> non. Réponse. Quand c même. Un policier municipal. Pas. Oui. Réponse C. Non. Réponse. Voilà, que ce soit gendarme ou policier municipal, dans tous les cas, ce sont des agents des forces de l'ordre. Donc, si tu obtempères pas, ça pose un peu problème et tu peux Nous, même avoir des soucis. Les feux diurnes sont suffisants pour être bien vus Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dirais non. Mais qu'est-ce qu'ils appellent feux diurnes Diurne, diurne c'est le contraire de nocturne, donc des feux de jour. Mais c'est quoi des feux de jour C'est les petits feux. C'est les feux qui sont souvent allumés automatiquement sur les voitures. Euh, ah oui, euh, d'accord. Ok. Mais avant tout, gardien de la paix, référence. Plus je roule vite, plus mon champ visuel est. Étroit. Es réponse A. Large, réponse B. Ça, quand même. Non, large, voyons. Pour conduire une voiture, mon acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes à chaque œil, réponse A. 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux, réponse B. question euh... Est-ce qu'il faut avoir au moins 5 sur 10 à chaque œil ou est-ce qu'il faut avoir une moyenne de 5 dixièmes sur les deux jordes à 10 à 1 et 0 à l'autre euh... Euh... Sachant que y a les lunettes quand même, mais je pense que vous... Hmm. Ah, oh, punaise, euh, je dirais là. La... Ah, mais je sais pas. Pour moi, ce serait le plus logique. Mais en vrai, je sais pas. Eh bien, c'était la B. Aussi. Génial. Ouais, ouais, ouais. Alors, que dit le monsieur Moi je... aussi. Il va dire quoi, le monsieur Il va parler. En conduite, 90% des informations utiles passent par la vue. Alors, il faut qu'elle soit ah oui, la meilleure après, possible. Correction. Et en dessous d'un ouais, certain seuil, interdiction de conduire. L'acuité visuelle, Attends, après correction, doit être d'au moins 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Si l'un des deux yeux a une acuité de moins de 1 dixième, la conduite reste autorisée, mais l'autre œil doit avoir au moins 5 dixièmes. Réponse B. Ouais, c'est la moyenne, quoi. Mais après correction. Ouais, c'est dangereux, quand même, hein, je trouve. Mmh... C'est pas ce que tu considères que quelqu'un qui est euh, non, borgne, on va dire, peut conduire. C'est une bonne question, ça. Si Donc... on se fie... À ce qu'il vient de dire le monsieur. Normalement, oui. non, non. Il ne peut pas conduire. Bah si, de, justement. Si un de tes deux yeux est à un dixième et que l'autre est à cinq dixièmes, tu peux conduire. Ça veut dire que si un de tes deux yeux n'est pas fonctionnel, mais que l'autre... Ah oui, peut non, t'as raison. Tu peux conduire. Donc, ouais. Donc quelqu'un de bord, il pourrait conduire. Ok. Mais je prendrai la voiture d'après. <rire> <rire> je suis d'accord. Taxi Non, euh, non, non, en fait. <rire> Alors, j'ai fait deux fautes, tu en as fait une deux trois aussi ouais on est à égalité ouais. là déjà ça commence à poser problème au niveau du code là, euh... là on voit que les, les, les trucs qu'on répondait ouais, par, par ah, cœur, on les a oubliés ça. alors attends c'est comment c'était laquelle où il fallait revoir la question c'était la 6 euh, c'était la non on a répondu bon tous les deux c'était la non c'était la 3 ou la 4 ah oui c'est ça là Merci. Alors que dit le cours Pour stationner dans une descente Il, il est préférable. préférable de braquer les roues vers le trottoir Pourquoi Parce que si la voiture bouge pour une raison ou pour une autre Par exemple parce que le frein de parking N'est pas suffisamment serré Cela évite que la voiture dévale toute la rue Avec les roues braquées Elle devrait s'arrêter au ah, trottoir Autre solution Pour s'assurer que la voiture ouais. ne bougera pas laisser la première vitesse Oui ou la voilà c'est Réponse B. C'est plutôt ça, ouais. Les rouges j'avais un doute, mais du coup, la vitesse, euh, oui. Sinon, tu stationnes pas en pente et puis voilà. Bah, sinon, as tu pas de voiture, pas chier, hein. tu fais du vélo. Hein. Et puis, tu fais pas chier. Voilà. Écologie, <rire> hein. Non, mais attends, qu'est-ce qui nous... vient avec ces questions... Mon permis peut m'être retiré immédiatement si je commets un excès de vitesse de plus de 40 km heure Oui, réponse A. Non, réponse B. Je sais plus à combien c'est. Je sais plus si c'est... Hum. Je dirais oui. La question elle ne serait, serait pas tournée comme ça sinon. Voilà. C'est exactement la remarque que je me suis fait. C'est vu comment est tournée la question. c'est mm. Dans ma tête, c'était à 30, 40 ou 50 déjà. Et, mais vu comment c'est dit... Ce sont permis éventuellement. Si des questions un en de sens sécurité sont euh... en dépassant un usager fragile, je risque un retrait de points Oui. Réponse A Non. Réponse B Une amende Oui. Réponse C Non. Réponse D. Alors, une amende, euh, oui, mais un retrait de points. Enfin, quand même, oui, euh, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Oui, oui. Voilà. Oui, Et tout, pareil, les, aussi, toutes les le voitures bon. que j'ai déjà croisées alors que j'étais en vélo, qui n'ont pas respecté le, le 1m ou le 1m50, ah, il euh, y, y en a énormément, vraiment. Il joue pas le jeu malheureusement. Ah non mais c'est pour ça que je suis de plus en plus content qu'il y ait des grandes villes qui se disent bon on va faire des espaces réservés aux cyclistes bien mmh. propres et ça permet euh, qu'on roule un peu plus en sécurité. Mais quand tu vois sur la photo là ça a l'air d'être une grande ville vu comment c'est foutu ça doit être une ville je sais pas Nantes ou quelque chose comme ça euh, là le, le, le cycliste un... enfin, il y a intérêt à ce que la distance soit soit respectée sinon euh... c'est chaud quoi. Ah, et puis, euh, t'as toujours ceux qui sont pressés aussi, euh, mmh. ils veulent pas attendre, ils veulent pas se retrouver bloqués derrière le vélo, alors ils vont tenter de te doubler par tous les moyens. Mmh. Non, non, quand t'es derrière un vélo, si tu penses que tu peux pas y aller, tu restes derrière le vélo, même si c'est chiant, même si tu roules pas, si tu penses que t'as pas le temps d'y aller et de bien t'écarter du vélo, faut mieux pas y aller. Mmh. De toute façon, t'es responsable, si tu touches le vélo d'une façon ou d'une autre, même euh, un petit peu, même le frôler, t'es responsable. Là. Ah ouais. Je souhaite rejoindre la prochaine sortie. Pour gagner du temps, j'emprunte la voie située à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Malheureusement, on répond non, mais même moi, ça m'arrive de le faire. Quand tu es, es dans les bouchons, puis une demi-heure, et que tu vois que la sortie est juste devant, t'inquiète que les gens, ils se mettent sur la bande d'arrêt d'urgence pour y aller. Ah, C'est dangereux, Il y a les secours qui auront besoin de passer. Ouais. ouais. Mais bon, généralement. T'empiètes pas dessus, mais si tu peux rejoindre la sortie comme ça, tu vas sans, sans rien. C'est vrai que les mmh. gens y vont. Par mmh. contre, euh, dans les bouchons, voir des gens rouler à droite alors qu'il n'y a pas de raison, ça t'envoie beaucoup. Hein. Oh oui. Enfin, beaucoup. On euh, en voit moi. toujours un ou deux petits cons qui, qui passent par euh, la bande d'urgence parce qu'ils n'ont pas envie de rester coincés dans les bouchons. Quoi. Mmh. Les objets les plus lourds doivent être placés de préférence. Au centre de la voiture, le plus bas possible Réponse A. Dans le coffre Réponse B. Sur le toit Réponse C. C'est cette question Je n'en sais pas du tout. Euh, là, oh, je, là bah, je... Bah, bah. je suis plus en train d'analyser. Alors, ils ont une pochette d'ordi portable, une glacière Je me souviens qu'il y avait bien une histoire de répartition du poids. Maintenant, est-ce qu'ils en sont à un stade où maintenant ils te disent « alors les objets les plus lourds, tu les mets là ouais, !» À mais... la base, c'est question du poids, il ne pas... faut pas que tu aies trop de poids à l'arrière ou il ne faut pas que tu aies trop de poids à l'avant, quoi. C'est pour... Bah, pour ça que, non, même réflexion que toi, je, me... je mettrais la « A. Ah. Mais t'imagines, euh, un, un truc lourd que en que général, la... c'est quelque chose d'encombrant, quoi. T'as vu comment on les précise Au centre de la voiture, le plus bas mais possible, c'est genre c'est la règle, quoi. Mais c'est ça mais pour faire un euh, truc lourd, c'est quand même ouais, quelque chose d'hyper encombrant, enfin, je sais pas, c'est une machine à laver. À l'arrière. Ah bah si, parce que tu plies, tu plies... Ouais, bah, le plus bas possible. et oui. Ah, possible. Je vais mettre la A, mais... Euh... Pareil, mais pas convaincu. Ouais. Oh, bah, ouais. Et pourtant. Et pourtant. On demande la solution oui, voir. Euh, C'est possible qu'ils aient rajouté ce genre de questions-là dans, dans, dans, dans, dans, dans au code. Hein. Ça ne me donnerait pas. Hein. À placé, euh, comment doit être placé, les objets lourds peuvent nuire quoi. à la tenue de route et au freinage de la voiture. C'est pourquoi ils doivent être installés le plus bas possible et au centre de la voiture, au niveau des places arrières. Surtout pas dans le coffre ou pire, sur le toit. Ne pas oublier de les arrimer. Les objets lourds sont difficiles à déplacer. Mais lorsqu'ils se mettent en fait mouvement, plus rien ne les arrête au point de risquer de déséquilibrer la voiture dans un virage notamment Réponse A. Ok. okay. Merci, Donc, retenez bien, pas de machine à laver sur le toit de la voiture. <rire> Et pourtant, on aura toujours pour le faire. Hein. Tu vois qu'il y en a qui tremblent leur canapé <rire> Si je prends un autostoppeur, il sera obligatoirement couvert par mon assurance. Bon, oui, même. réponse A. Non, réponse B. Ça, quand même... Il a... Alors là, je t'avoue que j'ai un doute. Il a sa propre assurance parce que bah, on a tous une assurance. Bah, on a tous la responsabilité physique. civile. Ouais, mais... Voilà. Euh, mais est-ce qu'il est couvert par mon assurance bah, Il est ah, passager est dans ta voiture. Assurance. ouais mais il est passager dans ta voiture et c'est toi qui es au volant. Euh... Ah, ouais, du coup, ça serait A. Ah. Ah, c'est parce que tu me l'as dit. Hein. Parce que moi, j'aurais mis non. Alors par rapport à la question d'avant, on a dit sur le chat, on met la machine à laver sur le toit au centre de la voiture et le bébé au-dessus encore. Non mais non, le bébé tu le mets dans une luge, on t'accroche à l'arrière de la voiture. Mais non, mais tu mets dans la machine à laver. Et tu mets la machine à laver. Sur... Non, et, puis tu, et puis tu lances le programme aussi. <rire> tu lances le programme. C'est le moteur de, de la voiture, en fait. C'est le bébé qui pédale. C'est le bébé qui pédale. <rire> Je suis en période probatoire pendant trois ans. Si j'ai opté Encore pour une oh, formation euh... AAC, oui, réponse A, non, réponse B. Oh, c'est quoi une, une formation, formation traditionnelle C'est la conduite accompagnée. Réponse AAC, c'est la conduite accompagnée. Euh... Réponse D. Attends, je suis, inform... je suis en période probatoire pendant trois ans. Si j'ai opté pour une formation de conduite accompagnée, en gros, euh, conduite accompagnée, conduite accompagnée, ben non, c'est deux. Une formation traditionnelle, oui, par contre, c'est trop. C'est la même 3. question que tout à l'heure, <rire> mais pas euh, euh, différemment. Ouais. Ah ouais. Ça voit dit Mal. Ce type de panneau est généralement implanté près des frontières, oui. Réponse A, non. Réponse B, près des aéroports, oui. Réponse C, non. Réponse D. Mmh. Je ne me souviens pas avoir vu ça à l'aéroport. Ça ne me dit rien non plus. Enfin... Ah. Allez, tiens. Tiens, c'était hein, gratuit. C'est pour les étrangers qui arrivent en France, ouais, ouais. j'imagine. Oui, oui c'est oui, la logique. Mais, mais c'est vrai que nous ne pas beaucoup. Ce type de panneau informe des limitations générales de la vitesse en France. C'est donc généralement aux endroits où arrivent les étrangers qu'on le trouve. Un nouveau Près panneau. Près des ports, on des aéroports des frontières. Réponse <rire> A <rire> c et C. C'est le temps que tu n'as pas pris l'avion. Bah, ça va faire ah, un... pas si longtemps que ça, toi Ça va faire un an ouais. et quart, à peu près. Un peu plus. Euh, c'est possible qu'on prenne l'avion, nous, cet été ah. ouais. Je me dit sur un discussion. truc, le, le panneau de, est plus totalement vrai, celui qu'on a à l'écran là. Le 80 repasse en 90 dans pas longtemps. Et ah dans bon certaines, sur certains axes, c'est revenu déjà au 90. Ah bon enfin, ouais. pouvoir rouler à nouveau à 90 ouais, Après 90-90, ça change pas grand-chose en vrai. Non, non, toujours derrière. Lorsque si je, je transporte toi. un enfant, je verrouille la sécurité de la portière. Uniquement du côté où il est installé, réponse A. Des deux côtés, réponse B. Ah non, tu laisses la portière ouverte. C'est pas une chose de rire, tu la laisses <rire> ouverte. <c 'est... rire> <J 'aime. rire> Une maladie altère ma vision de nuit. Mon permis peut être valable uniquement pour conduire de jour. Oh, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Euh... Je sais pas du tout. Pareil. Euh... Au sens de la logique, bon, ouais, vu comment est tournée la question, vu comment c'est précis, mmh. et puis vu ce qu'on peut mettre sur le permis, oui, mais si tu sais pas, <rire> bah après euh, sur mon permis, il n'y a pas écrit que je porte des lunettes, donc normalement je suis pas obligé de conduire avec des lunettes, ah. mais, ouais, mais parce je que sais que j'en ai besoin, ouais. conduire sans ouais, lunettes, euh... ouf, sur mon permis, c'est écrit, il me faut mes lunettes. Sans. ma voiture est équipée d'un gps je n'ai aucune utilité d'avoir à bord une carte routière récente vrai réponse A. Attends, c'est une question négative Faux. réponse b ok mon gps d'accord je n'ai aucune utilité ah non du coup c'est faux on sait jamais si le gps tombe en panne ben c'est ça puis même euh, un gps faut le mettre à jour mm. <rire> Vous croyez que c'est facile, vous, de mettre à jour un GPS dans une voiture C'est de l'arnaque. Prenez jamais un GPS intégré dans une voiture. C'est vraiment de l'arnaque. Ça coûte une blinde à mettre à jour. Mmh. Benoît, il, il a le problème, là, actuellement. Ah, ouais. Ça, sa carte est tellement vieille qu'il faudrait qu'il la mette à jour. Sauf que le souci, c'est qu'il faut, euh, faut passer par le garage d'origine et il faut mettre l'argent hein, pour qu'il la mette à jour. Hein. À partir du moment où tu as le GPS sur le téléphone, de toute façon... Ouais. En tout cas, euh, vous dites pas, oh, je vais acheter une voiture avec un GPS intégré, c'est trop bien Non, non, non, non c'est de l'arnaque. c'est de la merde. Ouais On s'est juste planté à la 7. On sept. a même pas 3 étoiles. Non, oh. on s'est planté à la 7. Ah oui, l'aéroport. Le fameux. Mm. Du, du, du, du. <coughs> Ce panneau indique la proximité d'un atelier de réparation de véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un dispositif de contrôle et d'ajustement de la pression des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Jusque-là, c'était simple. Oui. Le frein à main ou frein de parquage est utile uniquement pour stationner dans les rues en pente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Excusez-moi, mais elle est un peu bête la question. Mais la première, émet un objet lourd sur l'accélérateur. Mais... À 120 km heure, au lieu de 130 km heure, je réduis ma consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse à B. L'émission de gaz carbonique de ma voiture. Voyons, oui, réponse pas. C. Non. Réponse D. Ecologie, économie. Le ouais, type moi, les... de carburant à prudents. utiliser est moins. toujours indiqué dans la trappe à carburant. Réponse A, généralement indiqué dans la trappe à carburant. Oh, les questions Réponse comme ça. A. Oh là c'est quoi cette question de merde Ça dépend. <rire> ça dépend de la voiture à date de corps. <rire> Ça dépend, on est sur quelle norme pour les voitures ah, euh... C'est ça, je... sur mes voitures à l'époque, je me souviens pas que c'était marqué sur la trappe à carburant, sauf une. Oh j'ai suivi mon instinct. Mais c'est vrai que c'est oh, si pas, pas con de démocratiser euh... ça, c'est pas con. Toujours indiqué ou généralement. Je dirais non, j'ai plutôt généralement, ça peut être indiqué ailleurs sur la portière enfin euh, ouais. dans un truc ouais je mets ça je dans vais le, me planter euh, encore même. moi, moi j'ai mis ah, bon, j'ai mis ouais. généralement aussi ouais non c'est pas toujours c'est pas toujours parce que toujours c'est trop et mm. puis surtout c'est ce qu'on dit de quelle année elle est ta voiture ouais, ouais. Euh, ça peut être une voiture d'occasion euh... mm. une vieille voiture t'as pas forcément quelque chose indiqué ah vidéo Je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'était écrit en gros, quand même. <rire> Moi, je trouve qu'il est bien placé. C'est une voie de bus, en effet. En panne sur l'autoroute, je revais un gilet de sécurité, puis je quitte ma voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois mettre en place un triangle de présignalisation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Hein euh, J'étais en train de me dire, sur l'autoroute, c'est dangereux de poser le triangle. Logiquement, sur l'autoroute, tu mets ton gilet de sécurité, tu quittes ta voiture, et s'il y a une rambarde, tu te mets derrière la rambarde pour être en sécurité. Ah oui Mais le triangle Mais euh, le triangle, pas sur l'autoroute, je crois pas. Regarde le. Ouais, la solution. On va regarder la solution pour le triangle. Hors agglomération, si je dois immobiliser ma voiture sur l'accotement ou sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois revêtir un gilet haute visibilité avant de quitter ma voiture. Et si j'en ai plusieurs à bord, je demande à mes passagers de s'en équiper également. Ensuite, tout le monde doit descendre de la voiture et s'éloigner des voies de circulation. Je place aussitôt un triangle de présignalisation à 30 mètres minimum pour signaler mon véhicule. Le triangle doit être visible de loin, donc je ne le place pas juste après un sommet de côte ou dans un virage. Mais attention, pas dans ce cas. Lorsque je suis immobilisé sur l'autoroute, je ne mets pas de triangle. La vitesse élevée des autres véhicules le renverserait et pourrait même le transformer en projectile. Réponse A et D. Mais si c'est un triangle lourd que tu as au centre de la voiture Non, oh, les triangles ils sont tous légers. Oui, oui c'est du plastique. Non, non, c'est vrai, ils ont raison. Puis surtout, ta priorité ouais. sur l'autoroute, c'est de te mettre le à la Le fonctionnement barrière. de oui. la climatisation augmente. La consommation de carburant Oui, réponse A. Non. Réponse B. Les émissions de CO2 Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Easy. Facile. Je peux stationner avant cette signalisation Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après cette signalisation Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors c'est non et non, euh, mais j'ai toujours un souci avec les panneaux, euh, pas de stationnement ou pas d'arrêt. Et encore pire quand il y a marqué pair ou impair. Mais bon là, ça je sais que vu qu'il y a la flèche, elle est des deux côtés, c'est avant et après, on ne peut pas. Celui-là, ça va. Bah, alors sur les autres, Qu'est-ce qui mal. te perturbe bah, Alors ce panneau-là, euh... ça va, parce que celui-là, ça va. Mais quand il est marqué, euh, des fois c'est juste l'arrêt, des fois c'est juste le stationnement, des fois c'est les deux... Après côté pair et impair, à chaque fois, j'ai toujours, je galère toujours. Ouais, euh, ça fait partie des panneaux un peu, ouais. peu galère. Mais là, ça va, celui-là, ça va. Lorsque j'appelle les secours, je raccroche quand j'estime avoir donné toutes les informations. Réponse A. Je raccroche uniquement si mon correspondant m'invite à le faire. Alors, alors, réponse franchement... réponse. J'espère que oui. Ça relève du bon sens. c'est. Oui, alors, euh, c'est bon, euh, j'ai un accident. Allez, ah, je raccroche. Ok, et là, tu passes longtemps les secours. you Wadios dans le chat. Si je regarde le levier, lorsque je change de vitesse, je risque de faire un écart de trajectoire, oui. Réponse A, non. Réponse B, de réagir trop tard, oui. C'est pour ça que je conduis une boîte auto Réponse <rire> D. Alors, là, c'est facile, mais euh, au début, ça m'arrivait souvent de ne plus savoir à quelle vitesse j'étais. Oui. Et j'étais là, attends, je ne sais plus. Alors, donc j'avais le réflexe de jeter le coup d'œil. Et puis ensuite, c'était, je reviens au point mort. Et en fonction de là où étaient indiqué mes tours minutes sur mon cadran, je savais à peu près à quelle vitesse je devais revenir. Ah, euh, non, moi je crois okay. que la euh, stratégie de ma monitorie, c'était de mettre la main dessus... Tu pouvais à peu près deviner la position, du coup, je crois. Ouais. Ça dépend des voitures, parce que en as certaines, c'est euh... plus compliqué. Quel beau streamer ici. Non, mais ça va, ah, oui. T'as vu ma tête. Mais, mais du coup, c'est pour ça que moi, je conduis une boîte auto aussi. Mais ça, vraiment, il faudrait que j'apprenne. Hein. Je... La boîte auto, c'est juste, un... juste une autre façon de penser. C'est tout. Hein. Benoît, il y arrive. Il hein. faut juste que ouais, tu ouais. dis qu'il y a... Tout bite au passage de vitesse, quoi. Donc tout to bite débrayer et tout mm. to bite changer ta vitesse. C'est ouais, contre-intuitif, il dit Benoît à côté. Hein. Ouais, ouais. Au début, tu vas, chercher... tu vas chercher la pédale déjà. Puis ça va, t... ça va te calmer parce que tu vas pas la trouver. Ah, Elle <rire> ah, est où, où ma pédale Elle est où, allez où, <rire> où <rire> Elle est pas là. <rire> puis là, tout de suite, tu vas te souvenir. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a pas. <rire> alors je cite, mais il y a la villa Nino, alors je dois m'enfuir. suivre. Ah, ben, au revoir, ouais, tu vas, écoute. Au revoir, Wade. A bientôt. <rire> <rire> Merci d'être passé. <rire> Mais non, reste Je suis pas une vilaine. Oh, on a fait une erreur encore. On a toujours pas le 10 sur 10. À hein. oui, <rire> part sur le premier euh, niveau. C'était... Euh, C'était quoi C'était ah, le triangle. Le triangle, ouais. Non, bah après c'est des petites fautes. Oui, oui. Un peu vache, on va dire. En circulant moins vite, je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je prolonge l'espérance de vie de mon moteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, une, je sais pas. Mais euh, vu comment c'est tourné, je vais mettre oui. Et la deux, oui. Enfin, la, la C, euh, oui, oui. C après, c'est C. Est, c est. Mais le, le j'ai un doute sur au dessus quand même. Mais je vais mettre le A. Si, si, si. Si tu roules moins vite, tu consommes moins. Je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant. Oui. Là, du coup, tu consommes moins, donc tu fais plus de kilomètres. D'accord. Je reste juste pour embêter Jake, car il l'a pas dit, mais non, reste. <rire> fais Attention, je vais finir par t'attacher. J'ai peur que ça te Oula. plaise, en plus. Oh Je vais peut-être y aller, moi. Par rapport à une route sèche, la distance de euh... freinage peut presque doubler sur route mouillée. Oui Réponse A, non. Réponse B. Ben oui, pourquoi je réfléchis à ça Oui. Parce que tu t'es fatigué. Généralement, ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement. Réponse oh, A, concerne tous les véhicules, motorisés ou non. Réponse B, s'applique dans ben les deux sens de oui, circulation. Oui, mais il y aurait les exceptions en C. C'est la réponse B. Parce que là, du coup, ça concerne aussi les vélos. Sinon, il y aurait marqué « sauf vélo ». C'est bon, ça va. Alors, je cite, Nino, je te dois toujours un massage contre un certain échange. Oh là, oh là ça c'est vos affaires. <rire> ça, ce sont vos affaires. Ça ne me regarde Mais il pas. Veut pas. Mais il veut pas. Mais veut pas, ouais. C'est pas d'avoir essayé. Il est préférable hein. de bien regarder l'écran ouais. du GPS. Assez longtemps. Une bonne fois. C'est quoi toutes. cette question Ah, bah, tu fixes, euh, tu fixes l'écran du GPS, fois, voyons pendant que tu roules. Euh, c'est complètement nul ton GPS il avance pas... avec toi donc c'est évident cherche... que tu le regardes en plusieurs fois c'est quoi cette question oula des motocyclistes ben, c'est facile quand même Pour faciliter la progression des motocyclistes, je circule plutôt à gauche de ma voix, réponse A, à droite de ma voix, réponse B. Ça c'est facile. Alors, on, te, on te dit bien de ta voix, ta voix. Là tu es sur une deux voies. Deux voix qui vont dans le même sens. Je dirais à droite voilà, c'est ça. Si tu te mets à gauche, en fait, tu, te re... tu vas au milieu des deux voies. Donc, en gros, tu vas gêner le motocycliste. Donc, pour le faciliter, tu te mets sur la droite. Oui. Et après... Et après ça dépend aussi où est-ce qu'il arrive. Bah, si, ouais, si, milieu du feu, oui, il va... Et après, s'il si est gentil, il te dit merci en tendant la jambe. Et si ce n'est pas le cas, tu le poursuis, tu le renverses. <rire> non, mais en plus, tu vois, là, j'hésite à répondre. Mais quand je suis en train de rouler et que j'ai une moto derrière moi, je me décale automatiquement. Hum. Généralement, ils me disent... Mais c'est vrai que là j'ai hésité parce que j'ai regardé la voie, je me suis dit, ce qui va arriver par la gauche ou par la droite Je l'ai jamais vu arriver dans le rétro. Tu le vois dans le rétro toi On peut le voir de loin, ouais. ouais. Mais là sur la, donc, euh... la vidéo, euh, on s'en fout en fait, c'est juste pour te dire, il y a une deux voies et ouais. c'est tout. Euh, c'est pour ça que j'ai hésité. Mm. Mais s'il arrive par la droite, par contre, il euh, y a un problème, il est sur la voie d'arrêt d'urgence, donc c'est que euh, le mec il est en infraction, euh, etc. Ouais et Si un motard est blessé dans un accident, il est préférable de lui ôter son casque pour l'aider à respirer. Oui, réponse A. Oui, non tu le déshabilles réponse aussi. B. Comme ça, ouais, il sera content, puis il me fera un massage. <rire> Alors, euh, cette question, c'est... Euh, il ne faut surtout pas enlever le casque d'un motard. Surtout pas. Vous laissez les secours faire. ouvrir la visière ou non L'état des On amortisseurs peut avoir, peut avoir non, des conséquences sur. La tenue de route, On sait jamais si elle se oui, bloque. réponse A. Ouais. Non, réponse B. Les distances de freinage, oui, réponse C. Attends, je crois que je me suis trompée. Non, réponse D. Ouais, je voilà, crois que les moteurs, c'est les plus vulnérables. Il ne faut surtout pas les toucher, mmh. il me semble. C'est ça. Même pas les mettre en position sécurité. Ça. Je m'en suis vraiment en m'attend ailleurs. J'ai bien entendu Nino. Dieg va avoir une sale image de moi après. Mais non, t'inquiète pas. Trop tard. Il <rire> faut penser plus tôt. M'informe que je vais traverser une voie de chemin de fer. Si je tourne à droite, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je vais tout droit, oui, réponse C. Non, réponse D. Juste ailleurs le point. facile quand même. L'équipement signalé par ce panneau me permet de contacter directement un dépanneur, oui, réponse A, non, réponse B, mon assureur, oui, réponse C, non, réponse D. Je me pose la question. Genre je sais ce que c'est, c'est le téléphone des OS, mmh. mais tu peux appeler n'importe quoi avec Ou pas Je pense pas. Putain, je... Pour moi, c'est un téléphone d'urgence. C'est juste un téléphone d'urgence. moi aussi, mais. Pour moi, le t SOS, juste... tu peux t'aider. Ah, oh. bah tu vois. Ni le dépanneur, ni l'assureur. Ah, non, le dépanneur, je appelle... oui. Ça appelle... oui. Appelle... Pas... Du coup, ça doit appeler les. Juste les secours. Non, même pas. Vas-y, mets la solution. Pour moi, ça appelle juste le 112. Et euh, en fait, j'ai mis pour le dépanneur ce que je pensais que ça appelait le dépanneur le plus proche ou celui conventionné ou quelque chose comme ça. Mais en fait, non, apparemment, c'est pas ça. Ce panneau comporte le symbole d'un téléphone, mais il comporte surtout la mention SOS. Il ne s'agit donc pas d'un téléphone public avec lequel je pourrais joindre n'importe qui, mais un ami, ça. un dépanneur ou mon assureur. Ce téléphone okay. est en fait un poste d'appel d'urgence qui me permet uniquement d'être en contact avec une personne beau, chargée d'organiser une assistance médicale <rire> ou mécanique. Réponse B et D. Non, mais c'est sympa comme ouais. question, c'est vrai que. J'entre sur le réseau autoroutier. Réponse A. Je suis sur le réseau autoroutier. Réponse B. Je quitte le réseau autoroutier. Réponse C. Ouais, Nino quand même. Bah, j'ai envie de mettre B. J'ai envie de mettre B. Mais j'hésite. Je t'avoue. Non, n'hésite pas, c'est B. Le, les airs font partie du réseau autoroutier. On ne peut pas sortir du nerf en fait. À part en reprenant l'autoroute. Donc, ça oui. fait partie du réseau autoroutier. Oui, T'as raison. As raison. La, logique est... la logique est là. Merci. On a trois étoiles Non, attends. Mais non, la neuf. Oh, on a fait une faute. Mais bah oui, ah le SOS. <rire> on va pas y arriver. Attention, le 15, le 15 est chronométré. un ouais. hein. enfin, chronométré, il ouais. y, y a du temps. C'est ouais. la chiffre, l'énigme En cas d'incendie dans le tunnel, je m'arrête, je quitte ma voiture et je me dirige. Vers les installations de droite, réponse A. Vers les installations de gauche, réponse B. L'éco-conduite, c'est uniquement veiller à ne pas faire tourner le moteur trop vite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est quoi cette question C'est une question piège. L'éblouissement allonge le temps de réaction. Oui. Réponse A. Bon, non. Réponse agréable, B. Si j'installe un enfant à l'avant, l'airbag constitue pour lui... Une protection supplémentaire Réponse A. Un danger Réponse B. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'aucun objet convoité n'est visible. Non, tu mets un oui, réponse C. La voiture. Non, C réponse D. Ici. Ici, Je vais laisser la manette à 5000 euros. Les zones de rencontre sont autorisées à tous les véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont toujours limitées à 20 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oh Ah ouais D'accord. Pour moi, le vin, c'était spécifiquement... Euh... Ouais, pour moi aussi, le vin, il pouvait bouger. Et tous les véhicules, je me suis dit, ben non, les camions. Enfin, et en fait, euh... bon. <rire> réponse C, des souvenirs mémorables. Par rapport à quoi elle est, Raconte-nous ta vie. Je dois m'arrêter pour proposer de l'aide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, il y a déjà les pompiers. Pour les airbags sur l'enfant. Ah mince. Désolé pour toi. De quoi ça lui est arrivé Je pense que ça doit être Ce là. panneau impose de tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non, si, tourne à droite, ta vie en dépend. Ce panneau annonce une bifurcation. Oui. Réponse A. Non, réponse B, une sortie. Oui, réponse C, non, réponse D. J'ai bugué aussi. <rire> Ce panneau m'interdit de tourner à la prochaine rue à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Okay. Lorsque j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage, ma jambe doit être fléchie, réponse A, semi-tendue, réponse B, bien tendue, réponse C. C'est une question à la con, ça. C'est vraiment une question à la con. Hein ah, ça dépend de ta taille, si t'es Mimimati quand même. Euh... Non. Je sais pas, j'ai essayé de faire... Euh... Tu peux regarder le, le, la solution si tu veux. Mais... Ouais. C'est le panneau d'un cul-de-sac Non, c'est juste le, le... Oui, oui, si, une... j'allais dire un passe, mais oui, cul-de-sac, un passe, oui, c'est pareil. Oui, euh... un passe, cul-de-sac, mais tu peux y aller quand même. Oui, tu peux y, pas y aller. aller bon. pas de... Je sais que mon siège est bien positionné en appuyant à fond sur l'embrayage que je débraye. Ma jambe ne doit pas être fléchie, pliée, mais elle ne doit pas être tendue non plus. Je ne dois pas avoir besoin de forcer. Je suis bien. Bah, rouler en 205, jambe, on en reparlera. Fléchie, en appuyant <rire> sur couilles, pas tout à fait tendue, Non mais c'est vrai ce à Réponse B. B. Tu dois pas tu dois pas être euh, crispé sur tes sur tes commandes. Donc tu dois te sentir à l'aise. Donc même quand tu appuies sur l'embrayage, il faut que tu aies une bonne tenue sur l'embrayage, mais il ne faut pas non plus que tu sois tendu euh, que ça soit voilà, que ça soit que ça soit trop compliqué non. de l'atteindre quoi. Donc, euh, c'est pour ça le semi fléchi Mais j'avoue que c'était une question à la con. Ce panneau indique une entrée d'agglomération, réponse A, un lieu dit, réponse B, un cours d'eau, réponse C. Ah, Nino, c'est écrit sur le panneau. J'ai hésité. La Rio Medou, ça c'est dans le sud-ouest. Ça, ça, ça doit être pareil ici. Enfin, plus dans les Pyrénées. Mais... La circulation est ralentie. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B C'est comme le réglage de la selle des vélos, les jambes de. Oui, ça c'est vrai, là, Nora, t'as raison. Par contre, cette question là, je sais pas. Je sais pas si c'est une obligation ou pas. Moi je vais mettre oui. Mais euh... Donc c'est une obligation, d'accord. La question est pas tournée dans le sens, sens obligation, c'est j'aime le fait de détresse, oui, non. Euh, oui. Oui pour prévenir d'un danger, pour prévenir les gens derrière, que ça ralentit, euh, oui. Ok. Léalora, ah, t'as fait une faute du coup. Ce panneau met fin à une interdiction de faire des appels de phare. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De klaxonner. Enfin, elle est mal tournée oui. cette question, on est d'accord. C. Oui. Non. Réponse Attends. D. Attends, met fin à une interdiction. Hein Je n'arrive pas à À partir de ce panneau, il n'est plus interdit. Donc tu peux... Non. justement la... quand t'as dit oui toi ah merde oh, oh punaise pardon non c'est ça qui m'a me... la question c'est quand même triste c'est pas grave t'inquiète pas j'ai pensé, bo... pensé la bonne chose dans ma tête hein. bah oui, c'est ça le pire tu as le mauvais truc. non mais c'est pas grave t'inquiète pas après, tu peux faire du vu vu, vu J'avoue, on dirait un vu vu, vu zéla le truc. J'ai pensé la bonne chose. J'arrive à ne pas mettre fin. Oh là là. Ce panneau donne une indication sur le sens du premier virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le sens du deuxième virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. une succession de virages. Donc on a le sens du premier, et après tu sais pas forcément dans quel sens seront les ah autres ouais. virages qu y a, qui, est, ah qui sont là. Trachement, c'est que ça indiqué dans un sens, puis dans l'autre. Le niveau d'huile est trop bas, réponse A, correcte, réponse euh. B, trop haut, réponse tu C. Tu le vois, toi, le niveau J'ai agrandi. Du coup, vous voyez, on le voit. Tu oui. le vois, le niveau, là ah oui, d'accord, ok, je... Oui, ok, je comprenais Je cherchais qu'est-ce qu'était le niveau. <rire> dépasser ce véhicule ça, crois, comporte de plus de risques que de dépasser une voiture. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Euh, oui. Pour toutes les raisons du monde, Oui. C'est une surprise. Pour annoncer mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dirais non, en plein jour. Ça sert à rien. J'ai mis oui au klaxon, mais sérieusement, mais j'ai pensé non, quoi. Si. Ah. Ben non, t'as mis non. C'est oui au klaxon. Oui, tu klaxonnes. Pourquoi tu klaxonnes ben Parce que t'as aucune visibilité. Si quelqu'un arrive, tu le sais pas, et lui non plus, il sait pas que t'es là. Les appels de, de phares vont servir à rien puisqu'on est en plein oui. jour, on est d'accord oui, oui. Par contre, euh, il faut quand même prévenir que, que, que tu arrives et l'autre en face, qu'il faut aussi qu'il te prévienne si jamais il arrive. T'as un virage, mais t'as zéro visibilité sur ce qui t'attend derrière. Donc tu klaxonnes dans ce cas-là. Comme ça, t'es sûr que s'il y a quelqu'un, il va t'entendre. On retour pareil. Je connais plein de routes comme ça. J'ai envie de klaxonner. N'hésite pas. Si vraiment tu t'es inquiet à l'idée de passer parce que tu t'as aucune visibilité et que c'est un virage, tu peux. Ah non, mais je vais refaire de la voiture juste pour klaxonner dans des routes comme ça. Je savais pas. Il va passer ça Ma nouvelle passion, vous voulez de la livraison de repas par là-bas Allez, c'est bon, je m'en occupe. Mais je klaxonne, attention. Ce panneau m'informe que ah, je peux continuer ma route jusqu'à l'ourson, oui, réponse A, non, réponse B, super bannière, oui, réponse C, non, réponse D. Mais il veut rien dire, son panneau Oh là là Attends, correction, attends, attends, attends. Je peux aller jusqu'à l'ourson, mais je peux pas aller à super bannière. C'est comme ça que je le comprends. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi c'est comme ça que je le comprends. C'est fermé après l'ourson, donc tu peux mmh. aller à l'ourson, mais du coup, tu n'iras pas à super bannière parce que c'est fermé. Voilà. Sachant que, que c'est un panneau montagneux, mais léger doit être placé tu de préférence. Où tu ça Sur une galerie, réponse A. Dans le coffre, réponse B. Une galerie, c'est le toit. Galerie. Bah, pour moi aussi. Ouais, bah dans le coffre, du coup. Oui. T'as 17. J'ai 16. Donc là, si on revient en score sur 40, tous les deux, on n'a plus le code. Hein. Ah bon Bah non, parce que c'est... Euh, Il faut faire... T'as une tolérance de 4 fautes sur 40. Donc ça veut dire que t'as une tolérance <rire> de 2 fautes sur 20. <rire> non, mais je l'ai, c'est pas grave. Mais retirez pas, Bocotte. Toum toum le toit, ouais. tum, tum, tum, tum. Allez, on continue. La signalisation annonce une bifurcation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B, une sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aime pas ces panneaux. Non plus. C'est les panneaux bordéliques. j'aime bien. Je circule sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Attends. Non. National. Bravo il y, a, il y a le E à côté, j'ai failli tomber dedans. Non, non, c'est N-E. En cas d'hémorragie dû à un objet planté dans la jambe, j'essaie de retirer cet objet. Oui, réponse A. Bah oui, oui. tu tires d. dessus, puis tu le tournes aussi, hein, au passage. Hein. Et après tu le lèves. Tu, tu lèves bien, hein <rire> Allez, un peu tétanos. On replante aussi. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il appelle un claquement Alors, on va tourner la question différemment. Si tu te claques un muscle, tu laisses traîner ou tu vas chez le médecin Je suis chez le médecin. Ouais, mais ça dépend, un claquement, ça veut tout et rien dire. Il devrait dire un gros bruit, un bruit sourd. Un, un ralentisseur, un réponse A. <rire> fondation, réponse B. Une déformation de la route, réponse C. Hein Hein <rire> Mais non, c'est un dodanne, Un Dodan ça. Un ah, cassis. Un... Non, non, c'est pas un dodanne, c'est une déformation de la route. Comment t'as dit que ça s'appelait un, un cassis. Un cassis. Un cassis. Un cassis. Okay. <rire> en tout cas, c'est pas un risque d'inondation. ça, on Alors est est est dit, monsieur Le panneau de danger annonce une déformation importante de la route euh... de type Cassis, trou ou Dodan bosse. Il s'agit d'une déformation, oh, ouais. euh, ouais. <rire> déformation non volontaire, à la différence d'un ralentisseur. Réponse C. Il s'agit d'une déformation non volontaire, à la différence d'un ralentisseur. Hein Oui, c oui, oui. Attends, quoi Ça veut dire qu'un Dodan, c'est volontaire non, un dodan, ça peut aussi être un ralentis. Non, un dodan, c'est non-volant. Ça me perturbe encore plus maintenant. Dans tous les cas, tu vois ce panneau, tu ralentis. Ouais. Voilà. Oui, ça on est d'accord. Ça, ça, on est d'accord. <rire> ah, et alors on dit dans le chat qu'en fait, c'est un passage de chameau. Ah, non, non <rire> <Je m 'oublie>. plus. <rire> un ouais, passage ouais. de chameau. <rire> Un dodan, Ils n'ont pas eu la place pour décider. Euh, Alors, un, un dodan, dodan décide. peut être un ralentisseur. Un ralentisseur n'est pas forcément un dodan. Un ralentisseur peut être juste un ralentisseur. Oh, non, non. Compliqué. Un camion impliqué dans un accident grave comporte cette plaque. Je dois l'indiquer lorsque je donne l'alerte. Oui. Ah j'ai pas le temps de laisser le monsieur parler. Mais euh, du coup, oui, on l'a vu la semaine dernière. Oui. Produit dangereux. Identité des produits. Pour effectuer un petit trajet, je réveille cet enfant pour l'installer. Réponse A. Pour être tranquille, je le laisse dormir oh. et je démarre. Je freine d'un coup sec. Et je freine. J'ai freine... <rire> <'y> pensé. <rire> au moins t'es tranquille après. <rire> ouais. Je tourne à gauche. Je passe. Réponse A. Je m'arrête avant l'intersection. Réponse B. Je m'arrête au niveau des barrières. Réponse C. Je passe. Il y a des stops des deux côtés. Bah pareil. Je ah passe. oui. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi. Ils, il a... ont des stops. Ils ont des stops des deux côtés ah et ouais. la barrière, tu la franchis pas. Hmm. Mais j'ai autant réfléchi que toi. C'est bien au moins on a analysé l'image. <rire> T'imagines en portée réelle. tu t'approches de ça et comment ouais. je passe <rire> Alors attends. <Un rire> Sal ou embué peut favoriser l'apparition de la fatigue Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmenter mon temps de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah, les questions comme ça, toujours la même chose. Hein. Oui. Plus une voiture est équipée en aide à la conduite, plus mon temps de réaction est susceptible de s'allonger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Euh... Je... je sais pas. <rire> c'est une foutue question piège. Je mettrais oui en, en genre, il y a... y a plein de choses à faire attention des écrans, des bruits, peut-être des trucs comme ça. Mais si c'est des aides à la conduite, c'est pas censé te déconcentrer. J'ai la même logique que toi là. Mais du coup, je sais pas ce qu'il faut répondre. Hein. Euh... Je sais pas ce qu'il était censé répondre. Benoît, t'en penses quoi Après, sur le long terme. Benoît, il dirait oui. Je ah parce que t'es moins attentif bah, t'es moins attentif, ouais ça puis tu perds l'habitude de faire attention à des choses euh, auxquelles tu faisais peut-être ça. Ça. ouais je mettrais plus ça, je mettrais oui ça. non, on peut se prendre l'habitude de se reposer sur ces aides, ouais voilà ouais, ouais je pense que c'est ça c'est le sens de la question ouais ben bah voilà ouais, ça. Ouais. mais les deux les deux se valent hein. mm. les deux se valent hein. mais c'est vrai que tu peux trop te reposer dessus et du coup t t tu vas te laisser, tu vas te on va dire, tu vas t'affaisser quoi. Mmh. Donc euh, si Si t'as besoin de réagir parce que la voiture a pas calculé un truc, tu vas réagir plus tard. Neuf. Oui, on va ah, pas y arriver hein, à l'avoir notre 3 étoiles hein. Ouais. Ah, tu claques ou tu t'arrêtes Mais tu vas la bouger ta voiture là. Je klaxonne. Réponse A. Tu y rentres. Je m'arrête. Réponse B. Et on voit non, bien que, que c'est un klaxonne. petit village de bord de mer tu vu klaxonne, la couleur. Tu y rentres dedans. C'est une Twingo en plus. Oh, sérieux. Après tu pourras faire Twingo. <rire> non, tu fais oui, Twingo, c'est tu craches dessus quoi. Et pas la Twingo. Voilà, et pas la Twingo. Ouais. Quelles sont les positions qui nuisent à la bonne maîtrise de la voiture? Laissez une main sur le levier de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Poser le coude sur la portière. Oui. Réponse C. Allez, tout le monde non. les mains en l'air. Réponse D. C'est les montagnes russes. Non, mais sur pas, pas, le conducteur. pas le conducteur. <rire> le coude sur la portière, c'est vrai que quand t'as pas la clim... Euh... Ouais. C'est des mauvais réflexes que prennent les gens. Tes deux mains doivent être sur ton... Des essuie-glaces en mauvais ton... état. Réduisent la visibilité ah, main. Oh, non. Oui, non. réponse A oui, si tu veux, tu Non, réponse B euh, des Accélère l'apparition de la fatigue Oui, réponse C, <rire> c Non, pas non. Ces réponse non, mais... D Je bug sur la photo Elle <rire> est <rire> géniale cette photo <rire> J'ai juste envie peux... d'écrire sale ah. avec le doigt mais dessus <rire> Je l'ai fait à des dizaines de voitures ça alors, c'est quoi la question Des essuie-glaces en mauvais état. Réduisent la visibilité par mauvais temps. Oui. Accélère l'apparition de la fatigue. Oui. Sale. Sale. C'est sale. Vous allez me mettre de la boue partout. Je peux m'engager dans cette rue s'il est 7 heures. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 16 heures. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est une indication. Il n'y a aucune obligation. Donc je peux aller dans la rue s'il est 7 heures. Et je peux aller dans la rue s'il est 16 h Il y a des rues. Il y a des voitures dans la rue de toute façon. Raté. <rire> Essaye encore. <rire> mais c'est pas un panneau d'obligation. C'est un panneau carré. Euh... Euh, mais c'est comme le panneau. Euh, tu sais le panneau avec le vin ah, et euh, celui sur lequel on a hésité dans la fin, il était bleu aussi. Il était carré comme ça. Hein. Je veux bien de la solution. Cette rue est strictement réservée à la seule circulation des piétons de 8h à 17h, comme l'indique le panonceau. Le oh, est le le panonceau temps, tous les milieux peuvent y circuler. Je peux donc m'y engager s'il est 7h, mais pas à 16h. Attention, dans cette rue, aucun passage pour piétons n'est visible. Des personnes peuvent donc traverser n'importe où et je dois les laisser passer. Réponse A et D. Ouais. Allons, allons, J. Il y a quand même des voitures dans la rue. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il est, Il est 18h, là. Ouais. En cas d'incendie dans le tunnel, je rejoins une issue de secours. Réponse A. Je reste <rire> dans mon véhicule. Réponse B. Non, non, je, je, je fais le poulet <rire> frit dans ma voiture. <rire> oh, mon dieu. Ce panneau annonce des cyclistes pouvant déboucher de la droite, oh. oui, réponse A, non, réponse B, de la gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Je crois que c'est les deux. Je crois qu'il n'y a pas de sens, je crois que c'est les deux. Yes Il n'y a pas de sens, je te confirme. Euh, la signification de ce panneau, c'est voilà. attention vélo mm. Il peut même, même arriver d'en face. peut arriver de peu partout. Donc sous-entendu, attention, Jake. Voilà. <rire> Il n'y a plus qu'à coller une photo de toi. <rire> C'est ça. <rire> Je vais te faire un panneau comme ça. <rire> <rire> Allez, vas-y. Amuse-toi. Je, <rire> Je devrais avoir mon vélo derrière moi en décor quand on est sur <rire> ces genres de stream, en fait. Les deux oh. vélos, même. Oh, merde. Est-ce que tu peux prendre une photo de toi avec ton vélo, s'il te plaît alors là de suite non. <rire> Mais je ferai ça. Ça marche. <rire> comme ça la prochaine fois, j'ai le Mais la prochaine balle. fois qu'on fait le stream comme ça, il faut, il faut vraiment que je mette les vélos derrière moi. <rire> histoire deux. Je suis sûr que ça passe. Ce panneau met fin à une vitesse minimale, réponse A, à une vitesse maximale, réponse B, à une vitesse conseillée, réponse C. J'ai envie de dire des trucs pas très très gentils. Euh... C'est pas maximal. Maximal, c'est pas ce panneau-là. C'est pas conseillé, il est rond, donc c'est minimal. Vous êtes obligé d'être à 30. Oh, je yes. te suis. Oh, c'est déduction. Avant de descendre de ma voiture, Encore je vérifie le bon serrage du frein de parking. Ah oui. oui. Réponse A. Non. Alors, réponse non, je B. Que toutes que les vitres sont remontées. Logique, freins, oui, serré, réponse mis c, sur l'accélérateur. Réponse D En plus de B. ça, j'ai laissé les vitres ouvertes, j'ai laissé les portes grandes attends, ouvertes attends. et j'ai mis des panneaux. volez moi attends, mais, <rire> tu, attends, je mets là ça, la réponse. Juste pour l'anecdote, ce qui s'est passé hier soir devant chez moi. Le voisin du dessus, donc ce, il se gare vraiment euh, en bas de chez moi. Enfin, je suis au rez-de-chaussée, donc devant. Devant, devant. devant ouais. Quand j'ai fermé les volets hier soir, donc c'était assez tard. Ses fenêtres côté passager, donc côté chez moi, étaient grandes ouvertes. Toutes grandes ouvertes. Il a passé la voiture avec la, la, la, la nuit, avec la voiture, avec les fenêtres grandes ouvertes. Je me suis dit, s'il se fait voler des choses dans sa voiture, parce que lui, il laisse traîner plein de choses hein, dans sa voiture. c'est... Je l'ai entendu râler quand il s'est réveillé à, à 5 ou 6 heures du matin pour descendre, parce qu'à chaque fois, il fait du bruit. Et je l'ai entendu râler. Il fait, il fait Oh merde, j'ai laissé tout ouvert et tout. Et euh, j'étais oui, il bah, fallait faire attention. quoi. Donc, euh... ah, je des choses qui hein. ouais. les. Je, je circule lentement. J'accélère. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. C'est quoi Attends, quoi Je circule lentement, j'accélère ou je m'arrête Je comprends pas la question. Dans cette situation, tu es en train de rouler lentement. Est-ce que tu accélères ou est-ce que tu t'arrêtes bah, Oui, mais pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait et pourquoi est-ce qu'il accélère Il peut juste... Moi je continue voilà. à circuler lentement. Non, euh, regarde regarde bien à gauche. Oh, la voiture elle s'est mis du eyeliner sur les phares. D'accord. <rire> Allez, je m'arrête. Je l'avais pas vu. Tu dedans. Je l'avais pas vu. Alors, sachant que normalement, Hein non, celui pas, qui recule n'est pas celui qui a la priorité. Donc, tu es mmh. censé pouvoir passer lentement. Hein. Ouais, mais Et courtosie. censé s'arrêter. C'est passé. courtoisie, tout ça. Rien de... Pour aller vers Tours, je devrais emprunter cette réponse giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Euh. En fait, non, tu peux l'esquiver. C'est je devrais, donc je suis obligé de prendre le rond-point. Mais en fait, non, tu as une voie pour l'éviter. Voilà. Exactement. T'as 10, j'ai 9. Je me suis planté où Ah oui, 7h, euh, machin. Ah, tu nous as fait rater les trois. Ouais. C'est honteux. honteux. C'est scandaleux. Je mettrai le clignotant à droite pour aller vers Bordeaux, oui, réponse A, non, réponse B. Paris, oui, réponse C, non, réponse D. Alors déjà, le panneau, il a une forme de symbole de clé USB. Alors, euh, pour aller à Bordeaux, je dois aller à droite. Donc je dois forcément changer de voie, donc clignotant. Et dans tous les cas, je suis obligé de prendre le petit bout pour aller à Paris aussi. Donc je mets le deux fois, le clignotant, tout simplement. Voilà. Pourquoi j'ai réfléchi C'est évident. En fait. Deux fois, tu le mets qu'une fois. Pourquoi qu'une fois Ah si, oui, si, si, si oui. Oui, voilà. Pour aller à Paris, je le mets deux fois. Oui, oui d'accord, oui, ok. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de plus de 10 mètres. Sans remorque, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Remorque comprise Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, C et D, c'est facile, c'est remorque comprise, c'est oui. Mais alors, au-dessus, par contre, est-ce qu'il y a déjà des véhicules de plus de 10 mètres sans remorque bah Oui, il y a les bus. Un bus, ça fait 10 mètres Oh oui, quand même. Sans remorque, avec remorque. Pourquoi est-ce que ça serait interdit oui. au bus Je vais mettre non. Et là, je me plante. Et voilà. Mais là, tu te plantes. C'est pas grave. Mais oui, mais je... en plus, je c'est logique. C'est juste logique. Mais bon. Pas la question d'abus ou pas. Ouais. La meilleure façon de découvrir les équipements d'une voiture que je ne connais pas est de les essayer en roulant. Réponse A. De consulter le manuel du constructeur avant de partir. Oui, alors, qu'est-ce qu si j'appuie sur B. ce bouton Ah, la ventilation vous souffle à la gueule Ah, accident voilà, ça. <rire> Ce panneau indique qu'un fort vent latéral souffle actuellement. Oui. Réponse A. <rire> non. Réponse B, <rire> la direction du vent. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, oui, non, en fait, ils mettent le panneau juste quand il y a du vent. Ils s'amusent dans l'enlever juste après. C'est juste un passage de vent, quoi. Il n'y a pas forcément du vent. Quoi Oui, pourquoi tu as mis oui Pourquoi tu as mis oui assez bah, Ça indique aussi. C'est pas le panneau qui indique la direction du vent, c'est le machin, bah bordel oui. Bah oui C'est un panneau pour te dire, ici, il y a un risque qui est du vent. Voilà, bisous. Attention, danger, danger, vent. Ah c'est ouais. tout ce qu'ils disent, panneau. Moi, Jake... Euh... <rire> Mon GPS me dit de tourner à droite. Je contourne les panneaux et je tourne à droite. Réponse A. Je suis les panneaux de déviation. Réponse B. Donc sous-entendu tu marches, à... tu roules à moitié sur le trottoir, César? <rire> Moi je passe carrément par l'herbe, tu vois, je coupe à travers champ. Ouais. <rire> Cette question quand même. <rire> Cet accident vient de se produire. Je m'arrête pour proposer mon aide. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, j'ai un doute. Je mettrai oui, mais je me demande, est-ce que par l'état de la route, tout ça, est-ce que c'est judicieux de vouloir m'arrêter euh... Maintenant, si je suis malogique, c'est oui. Moi, perso, j'ai mis oui. Mais euh... voilà, j'ai quand même eu un doute sur le contexte météo. Bah ouais, sur l'état de la route, ouais. est-ce que tu peux. En fait, tu dois t'arrêter, mais est-ce que tu peux encore t'arrêter Oui, voilà, c'est ça. Parce que si, si, si, tu, si tu as peur de, de partir en tête à queue et que ce soit pire, tu laisserais la voiture de derrière s'arrêter, mmh, en fait. C'est ça, et on n'oublie pas de rentrer. non, oui, tu là. dois t'arrêter. Si, si, si tu es témoin si d'un accident, les premières personnes mmh. doivent s'arrêter, ne serait-ce que pour porter assistance et appeler les secours. Oui. Il est 20h. Cette signalisation m'interdit de m'engager dans le cas. Numéro 1, oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Hmm. Non, si je suis la logique du panneau de tout à l'heure, la 1 c'est non, je peux y aller. Mais dans le cas numéro 2, c'est en permanence. Mais c'est encore une fois, c'est un panneau carré, quoi. Ah oh, je sais pas, je vais me planter. Ah non. Bah non, t'inquiète pas. Bon ben, bah, c'est passé. J'allume les feux de détresse si je roule à une vitesse anormalement lente. Oui réponse A. Non réponse B. Je suis le dernier véhicule dans un bouchon. Oui réponse C. Non réponse D. De détresse oh. égale danger. Mmh. Je circule sur l'autoroute Oui Réponse A Non Réponse B Non, on n'est pas sur l'autoroute oh. oh bordel Pour moi la 40 est indiquée là-bas On n'est pas sur l'autoroute Bah moi je me suis pas fié à ça je me suis fier à ce qu'on voit encore plus à droite, où on sort directement et en fait on, passe, on repasse pas par le péage. Vas-y, mets la solution. Ouais. Un panneau indique la direction de l'autoroute A40. Suis-je déjà sur l'autoroute Oui. C'est la limitation de vitesse à 130 km heure qui me l'indique. Il n'y a que sur l'autoroute que cette limitation de vitesse est possible. Réponse A. Ok. C'est pas une voie rapide, c'est une autoroute. Ok. Je suis planté aussi. Pour avertir ces cyclistes de mon approche, je fais des appels de phares. Oui, réponse A. Bien sûr, oui. Non, réponse. Ils vont D. te voir. Je peux klaxonner brièvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais mettre non aussi parce que pour ne pas les surprendre. Bah, C'est ce que je me dis. Maintenant... Euh... Néanmoins, il y en a deux là et je crois qu'ils sont en infraction. Hein. Les deux côte oui, à côte. Ils ont là, là. Et euh, il est bien précisé brièvement, donc ça fait douter. Oui, ouais, brièvement me est fait tu... Est-ce mais... que dans ce cas-là, tu as aussi, est-ce que c'est aussi une exception qui fait que tu peux claxonner, ne serait-ce que par les avertir Je euh, préfère euh, mettre. Moi, maintenant... je vais suivre mon instinct, je vais mettre C. Bon, mais bah, tu avais raison. Voilà. Et sur le chat, ça met, j'en renverse un pour donner l'exemple et du coup ça avertit les autres. <rire> <Bonne dé> <rire> ouais. Donc on peut klaxonner brièvement dans ce cas-là, d'accord la tournure, le brièvement se laisse entendre que tu es sur une exception aussi. Ouais. J'ai 6. Ça Ouf. fait mal. Ça fait très mal. Ouais. Dans une voie signalée par ce panneau, je peux m'arrêter, oui, réponse A, non, réponse B, stationner, oui, réponse C, non, réponse D. Bah, C'est une obligation pour les vélos. Pourquoi ce serait interdit aux bagnole Il n'y a rien qui me dit que je peux... Ça, je sais pas. Je mets oui et oui, mais... D'accord. Regarde la solution, ça m'intéresse aussi. Ce panneau indique une voie obligatoire et réservée aux cyclistes. Si cette voie est réservée à ses usagers, alors ouais. aucun autre et usager n'a le droit de l'emprunter, que ce soit pour circuler, stationner y, pour ou même s'y arrêter. Réponse B et D. Okay. La pression des pneus se vérifie de préférence. Ah, à non, chaud. Réponse A. À froid. Réponse B. Je prends la première sortie. J'allume le clignotant immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Immédiatement, à partir de quel moment c'est une vidéo Je suis comme toi. Parce qu'on pouvait aller sur le parking à acheter une baguette. là si on avait envie. Je suis comme toi. Qu'est-ce qu'il appelle immédiatement J'ai répondu un peu vite. Parce non. que là, là, maintenant, au moment où est la voiture, oui, tu mets ton clignotant. Mais juste avant, pour moi, tu tournais euh, acheter ton pain. C'est ça. Je mets non. C'était oui. Punaise. Parce que oh, faut mieux te fier à la fin de la vidéo. J'arrive à un carrefour à sens giratoire. Pour prendre la première sortie, je reste bien à droite. Et puisqu'il s'agit de la première sortie, je peux déjà prévenir les autres usagers de mon intention en allumant le clignotant ah, à droite. Ça, ça... Les clignotants sont obligatoires, même dans les ronds-points. Mais dans ce cas, ah, tu fais oublier, pas une vidéo, tu mets juste une photo. C'est prendre le risque d'écoper d'une amende et de se voir retirer trois points ah, sur son permis. Réponse A. Du code. En vrai, dans mon raisonnement, j'ai complètement juste, ça c'est juste, la vidéo. C'est dégueulasse. Je me dirige toujours vers le poste d'appel le plus proche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un poste d'appel d'urgence permet d'être géolocalisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a okay, un sens, Dans ce cas c'est qu'il y a un sens. Le poste d'appel d'urgence le plus proche se trouve à ma gauche. Alors à quoi bon indiquer les deux Parce que quelquefois, il n'est pas judicieux de choisir le plus proche des deux. En cas d'incendie dans un tunnel, par exemple, il vaut mieux s'éloigner des flammes et Mais surtout non. de la fumée, quitte à abusé. parcourir quelques dizaines de mètres supplémentaires. Cette Ou encore est si je dois tourner je le dos à la circulation pour aller jusqu'à... Oui, alors s'il y a un incendie par dans le tunnel, je tu vais peut-être passer depuis pas. un téléphone portable. Un poste d'appel <rire> offre plusieurs avantages. Il permet d'être géolocalisé précisément jusqu'à savoir de quel côté de la chaussée je me trouve. Il ah, n'est jamais à court de batterie et n'a jamais de problème de réseau. Réponse B et C. Sous-entendu, investissez dans une borne d'appel. <rire> en, en, en vrai, oui, ils ont raison. Hein, mais... ouais, mais c'est abusé. Euh... Ouais, ouais. Jamais, jamais ils ont dit, vous êtes actuellement dans un, dans un tunnel avec un ça. incendie. Allez-vous à gauche, ou là où il y a l'incendie, ou allez-vous mmh. à droite ouais. Sur une voiture que l'on ne connaît pas, il est préférable de découvrir ses équipements et leurs commandes en roulant. Réponse A, à l'arrêt, la réponse voiture. B. C'est ce quoi Je peux voir cette voiture c'est juste des effets... C'est trop bien, ça fait trop... C'est trop non. classe. Non. Ouais, je ça fais la même. Ça me perturbe au Je, je fais la même. Ah oh non, c'est trop bien. Après, ça, après là, au niveau de la question, c'est la même que celle qu'on a eue plus tôt au final. Je peux suivre. La voiture noire Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le bus Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Suis le bus, Jake. Voilà. Suis le ça bus. Va. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement. Réponse A. Concerne tous les véhicules motorisés ou non. Réponse B. S'applique dans les deux sens de circulation. Réponse C. Alors, c'est plus fun de découvrir que la voiture est équipée d'un siège éjectable en roulant en voyant. Tout à fait, Elena. Tout à fait. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement. Tous les véhicules. Alors, pour moi, c'est tous les véhicules, sauf s'il y a une exception en dessous du panneau. Est-ce qu'il s'applique dans les deux sens de circulation Non, c'est que dans ton sens de circulation. Donc je mets B. Et C. Hein c'est B et C. Mais la solution Ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules motorisés ou non, camions, oh. cars, voitures, motos, oh. vélos. Seuls les piétons et assimilés sont autorisés à passer. Cette interdiction s'applique dans les deux sens plus de plus circulation, de de panneaux, à la différence d'un sens interdit. Temps. Réponse B et C. Ça fait du bien de revoir des choses quand même. Parce que finalement... <rire> Je vais faire une pétition. Trop de panneaux, trop de panneaux. Dans ce parking, pour prendre moins de risques en repartant, il est préférable de stationner. En marche avant, réponse A. En marche arrière, réponse B. D'après toi bah, Selon la question, je mettrais, euh, il vaut mieux se mettre en marche avant. Mais dans ces parkings-là, je vois rarement du monde dans du... les marches avant. Voilà. C'est pour Attends. prendre moins de risques en, en repartant. Marche... En marche avant bah, euh, Le nez euh, prêt à partir. Oui, donc en marche arrière. Ben bah, non. Bah si pour prendre fait, moins de risques en, en repartant, en oui. repartant, il est préférable de stationner. Bah en marche arrière. Bah, mais non, marche arrière, c'est le coffre euh, co euh, au niveau de la route et le nez contre le non. mur. Pour moi, c'est l'inverse. Ah non. Marche ouais, avant, bah, moi, c'est. Attends. Il est préférable de stationner, donc de se ah. garer. Tu te gares en marche arrière pour avoir le nez devant. Oui, non, t'as raison, j'ai rien dit. C'est marche arrière. <rire> pour prendre moins de risques en repartant Il est préféré de se marcher. Oh, non j'ai rien dit, c'est oui oui, oui non, pardon, pardon. C'est pas grave En tout cas tu avais la bonne réponse Il faut le nez devant pour pouvoir oui. repartir voilà. En voyant ce qui se passe devant toi C'est quand même mieux bon, bon. Non parce que sinon je recule, tu vois quelque chose Non je recule Ah oh, mince <rire> le gamin pas grave. <rire> Salut Drago dans le chat Mais généralement, comme pour tu avertir bouges, ces marges, clacons de j'utilise le klaxon. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si c'est comme pour les cyclistes tout à l'heure. Bah non, on est en ville. Tu fais ça, le gamin il a peur, il saute dans le fossé et il meurt. <rire> Quoique. Je mets pas le klaxon, c'est à toi de faire attention, euh, d'attendre tranquillement, euh, t'es clignotant, etc. Mais t'es en ville, donc je vois pas pourquoi tu klaxonnerais. Et là, ils vont dire, mais si, oui. les gamins, ils sont sur la route et tout. <rire> c'est dangereux et tout. Là, t'as le droit. Bon, ça va. Non, c'est bon. J'entre dans A. Ah. Une zone 30, réponse A. Une zone de rencontre, réponse B. Une aire piétonne, réponse C. Bon, on a vu ce thème tout à l'heure. <rire> Nous aussi, c'est l'arrêt cardiaque, c'est ça. Oh mon dieu, toutes les fautes Oh là là Ça devient inquiétant là, les fautes. Hein. Nous arrivons à la question 20. Oui, le thème 20 avec du chronomètre. Bon. Soyons concentrés. Faisons un peu de logique dans la tête. C'est parti. Un objet situé dans la zone de déploiement de l'airbag est susceptible de se transformer en projectile dangereux en cas d'accident. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Euh... Oui. Voilà. Entraîne-toi, Darigo. Entraîne-toi. J'ai suffisamment déneigé ma voiture. Je peux partir immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, il y a de la neige sur le toit. Pour m'insérer devant le camion, je vérifie l'angle mort. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On voit bien un camion dans le rétroviseur, pour ceux qui ne le voient pas. Depuis quand on ne vérifie pas les angles morts quoi ah, depuis que as envie de mourir. Oui. Le stationnement est gratuit à durée limitée et contrôlé par disque. Avant ce panneau, oui, réponse A, non, réponse B. Après ce panneau, oui, réponse C, non, réponse D. Pourquoi il est un noir et blanc Merci. Il n'y avait pas les flèches. Ouais, ouais. Donc c'était forcément... Non, c'était pas avant. Non, c'était après. Avant, oui. Mais bon, ça, c'est une c fin de... de... Ah, c'est une voilà. fin, c'est pour ça qu'il est blanc. Ouais, dans tous les cas, je me serais trompé. J'ai déjà le code et le permis, je vais pas me rentrer. Mais nous aussi, on a déjà le code et le permis de ne T'inquiète pas, oui. se oui. sauf que ça fait longtemps. Non, maintenant. Non, oui, oui. Ça fait longtemps. Il est pourtant tellement mauvais. <rire> ouais. Je peux dépasser dans la situation. Il dépasse, il dépasse. Et t'accélères un oui. grand coup. Réponse A. Non. Réponse B. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. T'accélères. Tu dépasses Alors, un grand coup là Non et non, mais c'est pas juste parce que c'est des gendarmes avec ou sans gyrophares. c'est surtout que dans le rétroviseur, on ne peut pas trop trop dépasser sans risque d'avoir un gros accident. Exactement. On voit bien la voiture blanche qui arrive. Ce cycliste a raison de se tenir éloigné des véhicules stationnés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oh oui. Et bam la porte. Combien de fois j'ai vu des portes s'ouvrir trop vite sans qu'il soit. Et se bam regardent. la porte ah, oh. Ce panneau m'informe que j'entre dans une zone de rencontre. Oui, réponse A. Je vais dire oh, non. Je suis... réponse oh, aussi, <rire> j'ai pensé <rire> la même chose. <rire> oui, réponse C. Non, réponse D. Coup, quoi, Alors piéton, l l oui, mais euh, une zone de rencontre, une aire de repos, c'est une zone de rencontre, mais. Euh... Et alors Oui. J'ai peur Oh punaise <rire> On est mauvais C'était BD. Je sais même pas ce qu'il veut dire ce panneau Pourquoi c'est pas une aire piétonne Parce qu'une aire piétonne, c'est pas... Il est pas, de... Il est pas dessiné de cette façon-là Vas-y, fais de la solution Attends, et tu veux voir que la solution... Non, non, c'est juste un panneau de WC <rire> C'est Le panneau qui signale une zone de rencontre est à fond bleu. Il comporte un piéton qui marche un cycliste et une voiture. Ouais, ça. Mais surtout, piéton, il inclut un panneau de limitation, limitation de vitesse à 20 km/h. Le panneau qui indique coup, que j'entre dans une aire piétonne est lui aussi un panneau à fond bleu représentant un piéton qui marche avec un enfant. Le panneau présenté ici... Punaise La <rire> publique se trouve à proximité. C'était les, les chiottes quoi. C'était juste un panneau de chiottes. <rire> Oh, c'est parfait, j'adore. Sérieux <rire> J'adore. Afin d'éviter un éclatement lorsque ma voiture est lourdement chargée, j'augmente la pression des pneus Réponse A. Je réduis la pression des pneus Réponse B. Ah non, ne te trompe pas sur ça. Tu augmentes la pression des pneus. Sinon, tu es sous gonflé et risque d'éclatement. Euh, oui. Il faut que Je tes pneus soient vraiment durs-durs. Mec, durs, hein. euh, il se durent-durs, t'as raison. La vérification des niveaux d'huile et de liquide de refroidissement s'effectue sur terrain plat, oui. Réponse A, non. Réponse B, moteur froid, oui. Réponse C, non. Réponse D. C'est juste un peu de logique. Petite ponce au mini au passage. Cette conductrice est correctement installée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il y a les mains sur le volant, le pied, la ceinture. En quoi elle serait mal installée En quoi elle serait mal installée Être proche. Mais la solution, mais c'est ça, elle est trop proche. Pour s'installer, on commence par monter ou descendre le siège et on l'avance ou on le recule en fonction de la longueur des jambes afin de pouvoir enfoncer complètement les pédales. Puis, on règle l'inclinaison du dossier pour manipuler facilement le volant, là encore, sans être trop près. Généralement, il est aussi possible de régler le volant en hauteur et en profondeur. Une fois la position du conducteur définitive, on peut régler les rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Enfin, on n'oublie pas de boucler la ceinture, qui souvent peut se régler en hauteur en veillant à ce qu'elle ne soit pas vrillée. Ici, on remarque que la conductrice est trop près du volant, les bras sont très fléchis et ses genoux sont trop près du tableau de bord. En cas d'accident, le déploiement de l'airbag risque de ne pas être adapté et ses genoux pourraient heurter le tableau de bord malgré la ceinture, entraînant des blessures graves. Réponse B. D'accord. Que ça soit légèrement fléchi. Mm. Faut pas que tu sois non plus mal à l'aise. <rire> Le chat... Bah non, elle, est... elle a oublié de fermer la portière. <rire> oui, c'est vrai vous avez ça raison. Ça marche aussi. Oula. Ah, elle bah, tu klaxonnes, oui. La meilleure solution est... De klaxonner et de faire des appels de phare. réponse A. De ralentir et de serrer à droite, euh, réponse B. J'ai répondu un peu vite, mais... Pourquoi tu... Non, tu ralentis juste, t'as pas besoin de klaxonner là. Oui, voilà. Est-ce qu'il considère que la voiture qui est en face de toi va essayer de doubler Euh, pas la première, mais celle là, juste après, oui, quand tu vois ces pneus qui mangent la ligne, oui. euh, enfin la ligne. Oui, on est euh, d'accord, ils sont en mais ouais, ouais. C'est pour ça, est-ce est que dans ce cas-là, tu considères que c'est un danger, t'as le droit de klaxonner ou pas bah, A priori, non. La Parce même, quand en même en ralentissant est... et en serrant à droite, euh, mais si pas elle s'engage... Ouais. Euh... Ah ouais. Et surtout la vitesse, là. Ouais. Mais pas trop trop à droite, car il y a un joli poteau, en effet. C'est vrai, en plus. C'est vrai que là, moi, euh, j'aurais tendance... Pff. Non, parce que même même klaxonner, en fait, dans cette situation-là, tu ah ouais, mm. t'aurais pas forcément le réflexe. Et... Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est hein. un peu à la con, est aussi, de cette question. Ouais, liste. il y a Nora qui, qui combinerait les deux, quand même. Oui. Ouais, je combinerais les deux, aussi, hein. Je ah. pourrais rejoindre Superbannière. Si ma voiture est équipée de pneus été uniquement, réponse A. Si ma voiture est équipée de pneus hiver uniquement, réponse B. Si j'équipe ma voiture des chaînes, réponse C. Euh... C'est une question là, quoi. Admis mais admis, ça veut dire obligatoire. Moi, je vais mettre la C. C'était B et C. Mais on est con aussi, mais... Bah... Mais, mais, mais... Mais... Quoi Non, mais la question, elle est con. Si ma ah voiture ouais est équipée de pneus hiver uniquement. Mais oui, mais c'est pas dans la question, c'est une des réponses. C'est pour ça que je me suis foiré, moi. Oui, mais oui, bien sûr, tu mets les deux. Oh là là, mais tu mets pas les chaînes sur les, les pneus hiver, par contre. Oh, elle est con, cette question. Ah Mais oui, mais oui, oh là là. Mais elle est trop con, cette question aussi, neige à nuit. donc tu peux y aller avec des pneus neige et tu peux y aller avec des chaînes. Ça ne ouais. veut pas dire que tu es obligatoirement avec des pneus neige ou obligatoirement avec des pneus d'été. C'est ça. La question est, est mal tournée aussi. À côté de ça, le bac ouais. du philo était plus simple quoi. D'ailleurs, <rire> le sujet sur Discord, il y avait le bac philo aujourd'hui, si vous voulez tenter de vous amuser, les sujets sont sur Discord. Lors d'une marche arrière, une caméra de recul dispense. De regarder dans les rétroviseurs, oui, réponse A, non, réponse B. De se retourner, oui, réponse C, non, c réponse D. Alors, plus... c'est assez simple, tu... simple là, mais surtout, surtout, il y a clairement écrit sur l'écran, vérifier les alentours, quoi. Enfin... <rire> ouais, mais les gens ont tellement l'habitude que ça soit trop bien que. Ouais. Qui sait son écran. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Mon Dieu, le saut et la pelle! C'est ça. Je ferai signe à ce piéton de traverser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, ça, il y a trop de monde, 5 disciples. Oui! Hein? Quoi? Hein? Affichez solution? Il ne semble pas y avoir de passage pour piétons dans ce quartier. Visiblement, la personne à ma gauche attend pour traverser. Je dois la laisser passer. La laisser passer. Et pour que mes intentions soient claires, oui. et puisqu'il ne semble pas y avoir de danger par ailleurs, comme un ah véhicule sur le point si de me dépasser par exemple, piéton, je lui ferai signe de passer tout en m'arrêtant. Réponse A. C'est juste de la fichue courtoisie. Mais excusez-moi, mais il y a une voiture proche derrière, il pleut. quoi. Non, puis Même, euh, je veux dire, les passages piétons, ils sont là pour ça oui, mais ils te disent il n'y en a pas. Juste, là, c'est juste une question de courtoisie. Sauf que euh, la pluie, excuse-moi, enfin, là, c'est quoi. C'est vraiment une question à la con. Je la laisse pas passer. Là. Le bus s'arrête. Je le dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au moins, j'ai mis oui, parce qu'il est avec les deux warnings. Donc, il est en train de prendre et de déposer des passagers. Il n'est pas encore avec le clignotant gauche. Ok, d'accord. Je me suis trompé, Je t'ai suivi. Pourquoi pas ce dit. bus sarrête il Il n'y a aucun panneau indiquant qu'il est dans un arrêt réservé à la montée ou à la descente de passagers. Aucun panneau, pas de marquage jaune en zigzag. Difficile On de me le me savoir, dis pas que à cause du le bus plutôt. me masque la visibilité. En je remarque du la présence d'un passage pour piéton juste devant lui. Il y a peut-être un piéton qui s'est engagé pour traverser la route. Il y a aussi une intersection. Je peux donc en déduire que le dépasser serait particulièrement dangereux. Donc, je ah préfère attendre bon qu'il reparte. Réponse Alors, B. pas du tout dit ça, mais bon. C'est pas grave. Ah. C'est pas grave. On n'aura pas notre... Alors ah notre... là, pas de... non, ce on est panneau est sur les routes à accès réglementé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les autoroutes, oui. Réponse C, non. Réponse D. Normalement, j'ai bien répondu par rapport à la leçon de la semaine dernière. C'est bien. Voilà. Bravo Bravo, t'auras quand même pas ton peur. <rire> en ville, ce panneau annonce un ralentisseur. À 150 mètres, réponse A. À 50 mètres, réponse B. À proximité, réponse à proximité. C. <rire> Oh punaise. C'est pas un panneau. Mais en fait, oui, le 50 mètres ou le 150 mètres, c'est le panneau triangle rouge. Lui, mmh. il te dit l'emplacement exact du, euh, du machin. Oh. C'est pour ça qu'il y a le R-proximité. Et oui. Ah mmh. oh là là. Mmh. Réponse D. Ouais, <rire> on aurait pu mettre le D, la réponse D. Bonjour, Léa, elle. Et il y a un ralentisseur, quoi. Ralenti ah ouais, okay. <rire> Non. Mais c'est fou parce que quand tu es en condition réelle de conduite, bah, tu le vois, le panneau, puis tu as le mmh. ralentisseur juste à côté. Donc tu sais qu'il indique le ralentisseur. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, il ouais. y, y a deux panneaux. Il y a lui pour signaler qu'il est juste à côté et il y a le panneau pour te dire attention, il y a un ralentisseur qui arrive. C'est ça. En mais fait, ce qu'il faudrait, c'est pas répondre aux questions fou, tout en roulant. Ouais, c'est. <rire> en ça. roulant, tu t'en sors mieux en condition réelle. Euh... Bah tu disons que tu... Après c'est une question de logique aussi. Ah, ouais. C'est plus logique quand tu roules et que tu as la situation devant tes yeux que quand tu vois le panneau tout seul là comme ça en mode... Alors qu'est-ce que je veux dire moi C'est ça. Euh... La voie de droite sera réservée aux usagers qui empruntent la sortie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Euh, oui. Ok. Oui. Tu peux ah, pas aller tout est... droit avec les boîte droite. Ah ouais, je sais pas pourquoi Mais oui, oui, En cas d'incendie, je peux Encore. utiliser l'issue de secours située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, je réponse trouvée. B. maintenant, c'est quoi ça, soit tu crames. Euh... Bah, tu crames. En quittant mon véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking. Oui. Réponse A. Ça, c'est parce que ils, ils, ils sont au courant qu'on a faux que questions d'amour et qu'on n'a pas notre code. Oui. Donc, ils donnent des questions c, gratuites. Non. Réponse D. Voilà. Et B, 14 et 15. Ouais. <rire> On est mauvais. Hein. Ça veut dire que sur 40, ça fait 10 fautes pour moi. Et euh... 8. Voilà. Oh, non, euh... Non. T'as 14, euh... donc c'est que t'as 6 fautes. Ça ah fait oui, t'as 6. On va le voir. Ouais, 14 et 15. Ouais. Ça se complique, hein Ouais. Mais c'est la, chose la, chose la plupart tout. des choses, c'est quand même des, des erreurs nulles euh, ouais. de, de, de, de logique... Enfin, pas de logique, de compréhension ou de tournure des questions. Parce qu'en vrai... Quand on, on arrive à, à justifier et à comprendre nos erreurs, et à le justifier d'une certaine manière avant même de répondre à la question. C'est juste qu'on répond mal à... alors que dans notre propos, on est bon. C'est euh... le souci du code, je ouais. trouve. C'est euh... une certaine, tu vois, il y, y a une certaine façon de répondre aux questions euh, que, que tu acquires, on va dire, en t'entraînant, en faisant des exercices comme on est en train de faire là. Mais c'est pas, pas vraiment réaliste euh, par rapport mmh. à, à ce qui se passe dans la vraie vie quand tu conduis. Ouais. C'est juste que, euh, bah, par déduction, tu dois répondre à la question parce qu'elle est tournée comme ça ou parce qu'elle veut indiquer ça. C'est ça. D'où le fait qu'on se trompe assez, assez facilement. Maintenant, il euh, y, y a des panneaux je ne savais plus du tout ce que c'était. La zone de rencontre, j'avais totalement oublié que ça existait. Ah, c'est pareil. L'interdiction euh, de circuler qui se prend dans les deux sens, pareil. J'avais totalement oublié l'existence de ce panneau. Il y a des choses, choses qu'on revoit, qu'on qu avait oubliées, mm. et il y en a d'autres, c'est juste, juste cette tournure qui est, qui est un peu con. Quoi. Exactement. Bon, ben... Franchement, c'est cool à faire. Ouais, ouais, mais ça fait vraiment du bien, donc... Euh, ouais, toute bon, ouais. euh, on coup, reviendra. Ouais, merci euh, aux gens qui, qui ont suivi. Euh, voilà, ça change de ce qu'on peut faire habituellement, mais... Euh, comme on l'avait dit, il y aura d'autres sessions. Euh, jusqu'à euh, le fameux examen blanc hein, en conditions euh, quasi réelles, pour savoir si, euh, au final, est-ce que oui ou non, on aurait aurait, -aurait vous avez compris le verbe, euh, de nouveau euh, ce fameux examen de, du code de la route. Euh, parce que ça fait vraiment un bon moment, il y a eu plusieurs réformes entre-temps, et ça fait toujours du bien d'avoir une petite mise à jour sur, sur ces sujets-là. Surtout quand on ouais. est usager de la route, que ce soit ouais. en voiture ou euh, même en vélo, parce que pour ma part, je suis énormément en vélo, et il euh, y a certaines choses que euh, je ne maîtrise pas totalement et ça fait du bien d'avoir accès à ces choses-là. Il, il arrive encore aujourd'hui que euh, même moi en conduisant, je me pose la question de mince, comment c'était déjà au code dans cette situation-là T'as toujours, toujours un peu une situation à la con et tu sais plus. Ne serait-ce que dernièrement, je me suis demandé, euh, quand tu tournes à gauche sur un sens, un sens giratoire, euh, on te dit toujours mets-toi sur la voie de gauche pour aller à gauche Ouais. Mais euh, est-ce que tu as le droit d'être sur la voie de droite pour aller à gauche Est-ce que c'est sanctionné, oui ou non Qu'est-ce que tu entends Non, ce, ce n'est pas sanctionné parce que tu as le droit de ne pas savoir ton chemin. Et dans ce cas, tu restes dans la voie de droite. Si tu veux faire trois tours du rond-point parce que tu ne connais pas ton chemin, tu restes quoi qu'il arrive sur la voie de droite. Tout en voilà. faisant gaffe à chaque fois, euh, les contrôles à chaque fois, etc. etc. Je dirais, pas que si tu, je dirais pas que si tu connais pas ton chemin, tu restes sur la voie de droite. Moi, je me mettrais quand même sur la voie intérieure. Mais c'est vrai que tu as le droit, tu as tout à fait le droit de circuler sur la voie de droite tout au long de ton périple sur ton point C'est juste qu'il est, est fortement recommandé, on va dire, de se mettre à gauche pour aller à gauche. Mais c'est vrai que ce, ce genre de petites questions, bah, tu te le reposes plus tard, bien plus tard quand tu es en ouais. condition mmh. réelle et tu n'as plus ton moniteur pour lui demander. Donc, euh, ouais. bah, tu es bon pour euh, soit trouver la réponse de toi-même soit regarder qu'est-ce que disait le code. En tout cas voilà pour ceux qui ne l'ont pas se donne ouais. aussi un aperçu de à quoi ça ressemble bah. C'est quoi un giratoire Un giratoire c'est un rond-point. Tout simplement. C'est l'autre c'est l'autre nom du rond-point. Sachez que euh, la France est euh, le pays qui, qui, qui comporte le plus de ronds-points dans le monde. Euh, aux États-Unis il y en a quasiment pas, c'est que des intersections avec des feux. Et la ville où il y a le plus de ronds-points en France c'est Nantes. Et je vais vous dire un truc, je ne déconne pas. À Nantes, j'ai déjà croisé, j'ai déjà franchi des ronds-points dans des ronds-points. Oui. C'est des ronds-pointsception. points -ception. Mais ça existe. Oui. Je ne déconne pas, ça existe. Oui, oui, ça existe à Nantes, en effet. Et dans le dans le code de la route, on t'apprend à, à les prendre aussi, ces ronds-points-là. Ouais. ils sont rares, mais ils sont là. Euh, ils sont rares, mais ils sont là. Donc tu as, tu as des schémas pour t'apprendre à, à les prendre. Tu mm. peux demander à ton huiteur d'auto école comment je fais pour prendre un rond-point dans un rond-point dans un rond-point. C'est ça, c'est ça. Après, t'as aussi les, les fameux rond-points rond-points donc les 8 Oui. Genre, les 8. Ou alors t'as les rond-points avec des feux aussi, ça c'est un peu improbable. Ouais. Euh, on le voit voit des premiers. Il y, y en a quelques-uns, il y un en a de plus, en, en, plus en plus par ici aussi dans. Allez, rond-point un feu. C'est perturbant la les prendre parce que ouais. quand t'as pas les petits dans ta ville euh, ils ronds point à trois voies aussi oui tout à fait c'est pas, pas courant hein. mm. enfin voilà il ya plein il ya plein de situations qu'on t'apprend pas forcément euh, pendant ton code ou pendant tes heures de conduite tout simplement parce que tu vas pas les rencontrer dans ta ville et il faut, bah, il faut y être paré quand, quand tu en condition réelle après avoir eu ton permis il faut pas paniquer et puis il faut juste rester cohérent quoi ouais. Euh, ouais. sur ce on va vous laisser tranquillement euh, prochain stream ici demain soir 21h avec Ando pour un quiz euh, autour du jeu vidéo mais aussi Divacent Studio euh, donc euh, il y a des choses, ça relève de la culture générale il y en a d'autres, préparez euh, votre navigateur, euh, votre moteur de recherche et le clavier pour faire de la recherche on vous fera gagner un petit jeu donc soyez là demain à 21h pour euh, le quiz alors le foot, vous pouvez l'avoir en décalé. On sait très bien qu'il y a le match de foot en un temps. Mais là, le foot, il ne vous fait pas gagner un jeu. Nous, oui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et euh, samedi, à partir de midi, je retourne sur Crash Bandicoot, euh, premier du nom, avec le monde 3, qui est le monde le, monde le plus long. Euh, parce qu'au final, j'ai pas fini le jeu samedi dernier. Donc l'objectif, c'est de faire tout ce monde-là, samedi. Et après, on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Vous avez eu le permis en combien d'heures euh... Oula, ça remonte. J'ai eu mon permis en 2008 et j'avais fait la conduite accompagnée. Et euh, du coup, sur les 20 heures, après les 20 heures, on m'avait dit que c'est bon, il n'y a pas de souci, mais j'ai quand même fait 5 heures de plus. Et du coup, euh, ouais, en 20, 25 heures. Et sachant que euh, le code, euh, je l'ai passé, je devais, ouais. en un an, j'avais déjà mon code. Euh, j'avais fait toutes les de l'année de 16 ans, à 17 ans, peu après, ouais, j'avais mon code. Mais c'était à l'époque, C'était pas la même chose. Alors, moi, de mon côté, j'ai pas fait de conduite accompagnée. j'ai passé mon code et mon permis très tard, c'est-à-dire que j'ai pu me les payer, vers la fin de mes études. Mon code, je l'ai eu sans trop de soucis du premier coup. Par contre, mon permis, euh, mon permis ça a été galère, moi je suis, suis au-delà de 30 heures, de, je crois, euh, entre 30 et 40 heures facile. Plus vers le 40 d'ailleurs. Ça a mm -hmm. été une vraie galère, tout simplement parce que je n'étais pas capable de conduire sur une boîte manuelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je conduis une boîte auto. Et ça peut paraître bizarre, mais on... ah, euh... c'est pas évident de conduire une boîte manuelle, on n'a pas... pas tous le réflexe de, bah de... de parvenir à a jongler entre le levier de vitesse, regarder la route, et puis mmh. euh, passer. Ça peut devenir dangereux, du coup, euh, ça arrive qu'on propose euh, bah, de passer sur une boîte autour. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ouais. je, suis... je suis plutôt satisfaite dans la globalité d'avoir choisi... choisi de passer mon permis comme ça. Non, je suis plutôt bah, boîte manuelle pour ma part, boîte auto. Sachant ouais. que les boîtes auto vont de plus en plus euh, démocratiser. se répandre et, ouais. ouais, euh, et que plus tard, les voitures modernes seront toutes en mmh. boîte auto. Ça. Mais il y a des chances, je pense, que euh, d'ici 2-3 ans, j'arrive faire un tour à l'auto-école pour dire « Bon, ben voilà, j'aimerais euh, quelques conseils sur la boîte automatique et quitte à reprendre euh, 4 ou 5 heures juste sur une boîte auto pour euh, bien la maîtriser. » Je pense que, mmh. que je mmh. fais mmh. ça. C'est possible après, de le faire hein, les gens, n'hésitez pas à aller voir les auto-écoles pour ça, n'hésitez pas à y aller. Oui, oui. alors attention après euh, les avantages et les inconvénients, euh, donc euh, la boîte automatique c'est facile à conduire, oui. c'est confortable, euh, maintenant les inconvénients c'est plus cher. Forcément on est oui. sur des voitures modernes donc on est oui. sur des voitures récentes, donc le tarif tout de suite augmente un peu. Hmm. Voilà. Donc il y a avantages et inconvénient à peser, euh, là où c'est aussi un avantage c'est que tu vas faire moins d'heures de conduite à l'auto-école pour avoir un permis auto que pour avoir un permis manuel, donc tu vas dépenser moins aussi pour avoir ton permis, ça aussi c'est un avantage, maintenant mm. voilà faut bien peser le pour le compte ouais il n'y a, a rien de ridicule aujourd'hui avoir un permis en, en boîte auto. Il hein. ne ouais. faut surtout pas, faut surtout pas ah rester sur l'idée que... Ce n'est pas un permis low cost ça, ça reste un permis de conduire non, qui te permet de rouler, donc c'est que c'est un permis. Voilà, Et tu peux très bien... Aujourd'hui, ça a été allégé de revenir à un permis manuel. Mmh. À l'époque, euh, où j'ai passé le permis, moi, si je voulais conduire une voiture manuelle, j'étais obligée de repasser le permis en manuel. Aujourd'hui... Euh, tu vas dans une auto-école, si tu as le permis en boîte auto, ils te feront faire euh, un certain nombre d'heures, je crois que c'est 7 ou 8 heures, euh, et tu auras un certificat qui t'autorise à conduire sur une boîte manuelle. Ok. Ah oui, c'est intéressant aussi dans l'autre sens. Quoi. Ouais. Oui, c'est devenu, devenu beaucoup plus euh, okay. possible, facile, on va dire. Bon, ben sur ce, on va vous laisser là. Pensez à rejoindre les différents réseaux. Euh, Twitter, Facebook, Instagram rejoignez le Discord, c'est là où on est le plus actif, on papote beaucoup beaucoup et euh, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez tenter les sujets de philosophie du bac euh, on les a trouvés, du coup ils sont sur Discord voilà, c'est comme chaque année, on les poste on en discute euh... ça fera une jolie lire ouais <rire> euh... pensez à partager, à parler autour de vous de notre campagne de crowdfunding jusqu'au début juillet, il reste pas beaucoup beaucoup de temps là et il y a un petit coup de ralenti. Donc il faut redonner un coup de boost à tout ça. Donc parlez-en autour de vous. Euh, c'est quand même Yvastand Studio, c'est une belle assaut, avec de belles valeurs, euh, des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce serait dommage de ne pas le soutenir plus que ça, quoi. Donc euh, parlez-en autour de vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, passez à une agréable soirée, une agréable nuit. Et on se retrouve demain soir. Cordialement, bisous. Des bisous.